Donc maintenant, on va voir le cas des schizophrénies qui ne répondent pas euh, aux antipsychotiques euh, bien conduits, et donc euh, lorsqu'on doit passer à la clozapine. Alors, euh, euh, au cours de mon exercice, j'ai pu euh, travailler dans plusieurs services et plusieurs villes, et en fait... Je, je me suis rendu compte que beaucoup de psychiatres ne maîtrisaient pas la, la, la clozapine euh, parce qu'ils n'ont pas été amenés pendant leur internat par exemple à utiliser ce médicament ou parce que donc, euh, ils sont inquiets des effets secondaires et en fait le résultat c'est que la clozapine est trop peu prescrite actuellement en France par rapport aux bénéfices qu'elle peut euh, induire dans la schizophrénie. Notamment elle a été classée donc, sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé euh, comme euh, un des médicaments les plus sûrs et les plus efficaces nécessaires dans un système de santé puisque, donc elle a une telle efficacité euh, qu'elle est indispensable dans l'arsenal thérapeutique de la schizophrénie et puis euh, donc euh, euh, contrairement aux autres antipsychotiques qui nécessitent de saturer au moins 60% des récepteurs des deux pour être efficace elle, euh, elle n'atteint pas ce niveau de saturation et par contre elle est euh, associée à beaucoup d'autres activités donc son mécanisme euh, d'accent est encore largement inconnu en fait pourquoi est-ce qu'elle est plus efficace que les autres antipsychotiques ça reste une des grandes questions de la pharmacologie et puis donc il faut rappeler aussi que c'est le seul antipsychotique à montrer une activité une action sur le risque suicidaire dans la schizophrénie donc le suicide ça reste la première cause de mortalité avant 35 ans dans la schizophrénie et euh, elle est particulièrement efficace sur l'agressivité aussi et donc ça ça peut être particulièrement utile dans la pratique clinique et donc, il est important de rappeler qu'il n'est pas nécessaire de passer par une hospitalisation pour instaurer la clozapine. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. On peut parfaitement instaurer la clozapine en ambulatoire. Donc là, vous voyez le profil réceptologique de la clozapine. Donc, euh, le... Euh, le la... La ligne verticale en pointillé, en fait, ça montre les doses thérapeutiques euh, usuelles. Et en fait, on voit euh, qu'elle a de nombreuses actions et de nombreux liens en fait, avec d'autres récepteurs. Et donc, euh, malheureusement aussi, euh, avec son action thérapeutique, il y a aussi euh, une action sur des récepteurs qui vont induire des effets secondaires très importants, notamment donc euh, antihistaminique donc elle va avoir une action euh, sédative très importante, des récepteurs alpha qui vont euh, donner un, un effet euh, cardiaque aussi. Et donc, euh, à l'inverse, par contre, c'est une molécule qui ne va pas induire de symptômes extra-pyramidaux ou d'acathésie. Donc, le schéma d'instauration, c'est le suivant, en fait, c'est de commencer voilà, par des toutes petites doses et d'augmenter très rapidement en fait, euh, donc de 25 mg par jour en divisant sur deux prises. et donc L'idée, c'est que la prise la plus importante est celle du soir, parce que c'est un médicament très sédatif. et donc euh, On essaye par exemple de ne pas dépasser 300 mg par prise. et euh, donc Par exemple, ça peut donner, quand on a 400 mg, 100 mg le matin et 300 mg le soir, ou de fractionner la dose du soir. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles, mais souvent pour améliorer euh, la tolérance, parce que... Euh, certains patients peuvent vraiment rapporter un effet coup de massue en fait, quand, euh, avec des fortes doses on peut euh, fractionner dans la journée donc il est très important de bien connaître les taux plasmatiques cibles euh, de la clozapine puisque souvent on parle de résistance à la clozapine alors qu'en fait le taux plasmatique euh, cible n'est pas atteint et donc, en fait, euh, il faut aller jusqu'à 600 nanogrammes par millilitre pour parler de résistance à la clozapine. Donc, sachant aussi qu'il faut se souvenir que le tabac fait diminuer les taux de clozapine. Donc, on va avoir besoin de prescrire plus de traitements chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Et puis, euh, le, plus de traitements chez les hommes que chez les femmes pour des raisons de métabolisation aussi. Donc généralement, les doses euh, usuelles perros, elles varient entre 250 et 550 mg jour. C'est exceptionnel d'avoir à augmenter plus. Et par contre, si on va au-delà de 600 nanogrammes par millilitre, on va augmenter le risque épileptique et d'autres effets indésirables sans véritablement augmenter euh, l'efficacité le, du médicament. Donc euh, là, il faut penser à des stratégies de combinaison dans ces cas-là. Donc, le, il faut se souvenir aussi euh, que si le patient est un gros consommateur de, de tabac, les taux de, de, pardon, de, de café, les taux euh, plasmatiques de clozapine vont diminuer de 50% après le sevrage de caféine. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à, à garder en tête. C'est euh, un médicament qui peut induire de nombreux effets indésirables, donc euh, l'hypersalivation par exemple, l'hypersalivation, mais par contre elle peut se corriger en euh, prescrivant de l'atropine, en collyre en fait, et en, en mettant trois gouttes sous la langue au coucher. Donc ça, ça assèche les glandes euh, responsables de l'hypersalivation. Et puis il y a d'autres effets secondaires, on a vu, hein, donc euh, constipation se donc il toujours vérifier pour la constipation, euh, voilà, de prévenir en fait, la constipation pour le risque d'occlusion intestinale qui est rare mais euh, qui existe. Euh, la tachycardie, l'hypotension, la vision trouble, donc ça c'est les effets anticholinergiques euh, qu'on a vus. Euh, et puis donc euh, la, la fameuse prise de poids euh, et des vertiges aussi euh, qui sont liés aux récepteurs euh, muscariniques, euh, on l'a vu euh, précédemment. Donc il y a aussi un, un risque de myocardiopathie, d'épilepsie et d'agranulocytose dont les mécanismes sont complètement inconnus à ce jour. Et donc vous avez, donc si vous avez besoin d'avoir plus d'informations et de revoir les recommandations actuelles, ici le rapport de la commission de transparence de la haute autorité de santé du 22 février 2017 qui est en libre accès sur internet et euh, donc qui rappelle en fait que dès qu'on passe en dessous de 1500 euh, neutrophiles il faut arrêter en fait le, le traitement par clozapine et surveiller et ne pas réexposer le patient alors par contre euh, il est important aussi de garder à euh, souvenir que les neutrophiles en fait varient au cours de la journée et parfois un dosage de neutrophiles qui peut être par exemple à 1300 1400 euh, le matin peut monter au, de au delà des 1500 l'après-midi donc ça peut permettre de maintenir la Clozapine et d'éviter en fait, d'arrêter euh, trop précocement la clozapine alors qu'en fait on n'était pas face à une euh, une agranulocytose mais simplement en fait à une variation euh, de la normale. Donc, euh, le fait de faire de l'activité physique augmente le taux de neutrophiles aussi. Donc, euh, juste avant la prise de sang, euh, le, euh, le fait de faire du footing, par exemple. Et puis, euh, donc, le tabac en fait, euh, induit une démarginalisation des neutrophiles et donc augmente aussi le taux circulant de neutrophiles. Donc, euh, voilà, il faut garder un peu tout cela à l'esprit aussi dans la surveillance des neutrophiles. Donc, Je rappelle que cette surveillance, c'est toutes les semaines pendant 18 semaines et puis après tout, euh, tous les mois puisque c'est pendant les 18 premières semaines que le risque d'agranulocytose est, est majoré. Donc, euh, concernant le Zyprexa, en fait, on a vu que c'est une molécule qui en fait, est euh, la plus pourvoyeuse de prise de poids et de syndrome métabolique, euh, Donc avec euh, son action 5-HT2C et, euh, et anti-H1. Et donc c'est vraiment une répartition des graisses qui est particulière, en fait, qui se fait aussi au niveau du cou avec des espèces de lipodystrophie. Donc C'est un médicament qui normalement doit être vraiment réservé au cas de contre-indication à la clozapine, donc notamment en cas d'agranylocytose sous clozapine. Mais normalement, ça ne doit pas être utilisé en première intention, euh, sauf euh, justification particulière dans le traitement de la schizophrénie au vu du risque métabolique. Et on a vu en quoi le syndrome métabolique était euh, quand même extrêmement... Euh, important dans le pronostic de la maladie puisqu'il est responsable d'une perte d'espérance de vie.